Salut les toquets, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, première recette de Noël. Je suis très contente de pouvoir enfin commencer les recettes de Noël. Qui ne fait pas Noël sans pain d'épices Ici, c'est un passage obligatoire. Donc Je vous propose ma recette du pain d'épices. Vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Vous pouvez la réaliser avec vos enfants. Et même si vous n'avez pas d'enfants, vous allez voir, c'est très simple. Donc, avant de vous laisser avec la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. Et on se retrouve à la fin. Pour le pain d'épices, il vous faut. Faites chauffer votre miel pour qu'il devienne plus liquide. Ensuite, on va mélanger la vergeoise ou la cassonade, le gingembre, les quatre épices, la cannelle, l'extrait de vanille, la muscade et enfin la levure chimique. Mélangez avec une cuillère. Ensuite, on va rajouter le miel liquéfié. Mélanger avec une spatule. Ensuite, on va rajouter les deux œufs, puis le beurre pommade. On va mélanger de nouveau jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Vous pouvez mélanger aussi au fouet pour que ce soit encore plus homogène. Pendant ce temps, vous pouvez faire chauffer un peu votre lait au micro-ondes et vous pouvez le rajouter au reste du mélange. Mélanger de nouveau. Voilà ce que vous devez obtenir, donc une pâte bien homogène. Ensuite, on va le verser dans un moule à cake beurré au préalable. On va pouvoir faire cuire notre pain d'épices une demi-heure à 170 degrés. Voilà notre pain d'épices après cuisson. Ça sent très très bon dans la maison, ça sent très bon les épices. Et en tout cas, il est très moelleux et vraiment, je vous le conseille. Et le voilà tout bon, touchant notre pain d'épices. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve vendredi pour une prochaine recette de Noël et à très bientôt sur la chaîne. Salut